Quelle est la crypto monnaie d'Elon Musk La réponse courte est non, Elon Musk n'a pas sa propre crypto. Malgré le soutien d'Elon Musk au Dogecoin, ce n'est pas sa crypto. Cependant, Twitter, sa nouvelle acquisition travaillerait sur une méthode de paiement en crypto. En janvier 2021, Elon Musk a tweeté sur Doge, ce qui a fait grimper la valeur de la pièce d'environ 300% au cours des 4 heures suivantes. 30 minutes après un autre tweet sur le Dogecoin en décembre 2020, le volume d'échange moyen par minute est passé d'environ 2000 dollars par minute à près de 300 000 dollars par minute. On pourrait penser qu'une personne ayant une telle influence sur le marché des crypto-monnaies serait un gros détenteur de crypto-monnaies, mais ce n'est pas le cas d'Elon Musk. Dans un tweet de février 2018, Elon Musk a avoué qu'il ne possédait pas de crypto à l'exception de 0,25 BTC qu'un ami lui avait envoyé il y a des années. Cependant, on peut dire qu'Elon Musk possède des crypto-monnaies par l'intermédiaire de son entreprise Tesla, qui a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en 2021. Cette décision a été prise lorsque Tesla a voulu commencer à accepter le BTC comme moyen de paiement pour ses véhicules électriques, mais elle est revenue sur sa décision par la suite pour des raisons écologiques. Néanmoins, c'est ainsi qu'Elon Musk est capable de manipuler le marché des cryptomonnaies en utilisant ses entreprises. Mais surtout, les gens veulent investir dans les crypto-monnaies et Elon Musk est devenu un meneur de jeu, en particulier pour les coins comme le Dogecoin, qu'il a soutenu à plusieurs reprises. Twitter, Musk et les crypto-monnaies. La dernière entreprise à être devenue un outil dans son arsenal est Twitter, depuis qu'il a acquis la plateforme à la fin de l'année 2022. Il a déclaré que l'introduction des crypto-monnaies sur la plateforme était une « évidence » car il a poussé Twitter à devenir « l'application à tout faire » qui facilite également les paiements. Pour atteindre cet objectif, il a demandé aux développeurs d'élaborer le système de paiement de la plateforme de manière à ce que des fonctionnalités liées aux crypto-monnaies puissent être ajoutées à l'avenir. Certaines rumeurs suggèrent que Twitter travaille sur un prototype de portefeuille crypto, mais il n'est pas fait mention d'un jeton Twitter natif. C'est tout pour cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Selon vous, il y aura-t-il un Twitter coin dans un avenir J'attends vos avis dans les commentaires.